les amis, bienvenue sur Eden Gaming Je vous présente un moteur de recherche sain pour la planète. Ça s'appelle Ecosia. Donc, je leur fais un peu de pub, hein, mais ça vaut le coup, je pense. C'est important. Donc, je vais vous faire voir en quoi ça consiste. Vous parcourez le web, nous plantons des arbres. Nous plantons des arbres là où le besoin se fait sentir. Chaque recherche compte. Notre objectif, un meilleur service sur Internet. Et donc à chaque fois que vous faites des recherches, vous avez ici les arbres que vous avez plantés en gros. voilà donc si ça vous intéresse de y faire un petit tour vous pouvez aller voir, moi j'utilise ce moteur de recherche euh, sinon c'est bah, google mais euh, bon, en ce moment bah, j'ai décidé d'utiliser celui là euh, je le trouve très bien donc euh, à vous de voir après si vous voulez l'essayer c'est vous qui voyez moi bon, en tout cas euh, je pense que je vais utiliser un, un bon bout de temps